Thank you. Madame, Jolie, one and half minutes. Madame la Présidente, Madame la Commissaire, l'argent des contribuables européens sera désormais mieux protégé et les fraudeurs transfrontaliers davantage poursuivis. C'est le message qu'envoie l'Union avec la création du parquet européen. Il aura le pouvoir d'enquêter et de poursuivre les auteurs de fraudes affectant le budget de l'Union comme les détournements de fonds ou les fraudes à la TVA qui s'élèvent, comme chacun sait, chaque année à plus de 50 milliards d'euros. Après plus de quatre ans de discussion, il était temps que l'Union se dote d'un organe capable d'appréhender ces phénomènes, servant parfois à financer le terrorisme. Bien sûr, nous aurions préféré que tous les États membres participent à ce parquet, mais je suis convaincue que les vingt premiers pays seront bientôt rejoints par les autres Comment fermer les yeux plus longtemps sur les ravages de, de la criminalité financière Bien sûr, ces compétences pourraient être plus larges et couvrir, par exemple, les crimes environnementaux, mais ces pouvoirs pourront être étendus à l'avenir. Ce qui est essentiel maintenant, c'est de doter le parquet des ressources à la hauteur de ses ambitions d'assurer une coopération efficace avec Eurojust et surtout de lui garantir une indépendance véritable. C'est de cela dont dépend sa valeur ajoutée et sa capacité à enquêter, notamment sur des dossiers pouvant s'avérer trop sensibles pour l'échelon nationaux. Le parquet est une avancée pour l'Europe de la justice. Donnons-lui les moyens réellement I think the